Chers traders et investisseurs, mardi 11 février, bonjour. Alors les marchés sont au plus haut, le coronavirus est totalement passé aux oubliettes, dont acte. Nous sommes surpris, mais n'oubliez jamais que le marché a toujours raison. L'OMS aujourd'hui a employé la tenue, le terme exact de « très graves menaces pour le monde » le coronavirus. Et les marchés sont au plus haut. Cherchez l'erreur. Bien évidemment, dans un tel contexte, nous n'envisageons aucune nouvelle position de swing trading. L'argent au niveau mondial est totalement gratuit et seuls les indices rapportent. Donc nous sommes en totale situation de faux mots et c'est très très malsain. Donc c'est sans nous pour ce qui concerne le swing trading. Nous nous contentons de surfer sur les vagues. Dans ce contexte difficile, nous avons réalisé ce matin un strike. Trois trades gagnants sur trois accompagnés de trois médailles. Nous vous souhaitons à tous un excellent trade, de très bonnes journées et à demain.